Hello les craniens, aujourd'hui, on résout le bougeoir. Encore un casse-tête créé par Jean-Claude Constantin, le bois utilisé est du padouk et ça donne un rendu clean. Ça n'a pas l'air, mais c'est léger et tant mieux. Si je dois galérer dessus, pas envie que ça dure une demi-heure avec une terre dans la main. Allez, c'est parti Pas d'ouverture, on le reçoit ainsi. Voyons voir la note 6. Difficulté indiquée 4 sur 5, comme d'habitude on essaiera de ne pas en tenir compte. On va directement lancer le chrono. Voilà. Allez, sort. Hmm. Ok. Bon, petit topo de ce qu'on a. On a une bougie qu'on doit libérer, deux petites barres métalliques qu'ils retiennent, et le tout encadré d'un cadre en bois. Réfléchissons comment on pourrait enlever cette bougie. Il n'y a pas 10 mille manières et on peut lister les possibilités. La première et la plus intuitive serait de pouvoir retirer la bougie de sa base, ce que j'ai essayé de faire au début, et la faire glisser. Et bien évidemment, ben, ça ne fonctionne pas. Hein. Du moins, ça ne fonctionne pas de manière directe. La deuxième serait de retirer les barres métalliques, ce qui nous laisserait quand même beaucoup plus d'espace et de liberté. Et on pourrait retirer la bougie, mais là, ça craint. Et la troisième solution auquel je pense, serait de trouver une faille dans le cadre en bois qui nous permettrait de pouvoir diviser en deux parties. Et dans ce cas-là, on libère la bougie. Non, le bois est vraiment léger, c'est cool. La bougie, elle a l'air sympa aussi. J'essaie de jouer avec la pièce métallique ici, mais j'ai l'impression qu'elle ne faut rien du tout. Apparemment, pour les écrous, j'ai juste pas l'impression qu'on puisse vraiment en tirer quelque chose. En tout cas, s'il faut vraiment tourner, euh, ouf, T Y B, ça signifie peut-être quelque chose, j'en sais rien. Spin twin. C'est étrange, j'entends un petit clink cling clink. je vais essayer de caler la bougie, on l'entend. Il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge, à l'intérieur du cadre. Hmm. Oh Cette barre métallique là, elle tourne. Celle-ci elle a pas l'air d'avoir beaucoup d'essence, par contre celle-là Là, là j'exagère pas du tout. Hein. Ça bouge vraiment comme ça? Il y a vraiment beaucoup d'espace. On entend un clic. Au feeling. Ah, ça a l'air aimanté. Je tire et quand je relâche, ça revient. Ça me rappelle euh, l'épisode précédent. Avec ça. Oui, non, c'est aimanté. On va le laisser ici. Si je le mets au bout à gauche, il rentre vers la droite. Soit il y a un aimant ici qui attire, ou soit ici on a un aimant qui repousse. Bah à quoi il sert Bon, oh, j'en sais rien. Ok, je vais peut-être le caler vers la gauche. Il y a peut-être un aimant à enlever. Mais justement, il faut le caler à droite et taper. Oh, ça n'a pas l'air d'être ça. J'ai fait que taper sur la tête. Si je le cale à gauche et que je tape vers le bas, j'ai entendu un claque super fort. Non, ah mais non, c'est juste moi qui, qui le défonce. Ici, on peut voir un petit trou. Bon, j'ai pas vraiment l'impression qu'il va nous servir à quelque chose. Bon, je vais réessayer. Peut-être que s'il faut le taper. Non. Peut-être dans ce sens-là. Oh, ça fait rien. Il m'énerve. Hulk smash Je suis certain qu'il faut... Oh J'avais réussi à le bloquer oh Je l'avais bloqué J'ai mal aux mains. Force de tapoter avec. C'est peut-être pas ça et je me cours totalement, mais... Là, il est bloqué. Elle là, il est plus. Je commence à avoir chaud. Bon, enfin Sésame, ouvre-toi Moi, bon, j'ai soif. Oh, il me chauffe les mains Vu comment je l'ai maltraité, ça peut pas être le cadre. Il serait ouvert d'une certaine manière. Oups. Ça n'a vraiment pas l'air pratique à tourner non plus. Peut-être que je me focusais sur le mauvais. Ah. Pourquoi cet aimant On va le mettre le plus à droite. Ah, ça ne va pas se séparer. Oh Qu'est-ce que j'ai fait oh Comment il s'est enlevé tout seul euh, j'arrive même pas à l'enlever. Oh. Oh. Oh. J'ai réussi J'ai réussi 18 minutes et 10 secondes. Ouh Bon, on va quand même le remettre. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur Non. C'est quel le bon bout Je vais me mettre dans une position où on peut voir l'aimant. Fin de mise au point. Là, on peut voir l'aimant. Vas-y, fais une mise au point, focus, focus. Bon, c'est vraiment très dur à percevoir. Mais là, on peut voir le reflet métallique. Donc, fallait probablement taper assez fort pour caler l'aimant en dessous. Pour qu'au lieu que l'aimant soit ici, il fasse poc Et ensuite, on peut enfoncer cette barre métallique là pour pouvoir la, la faire rentrer et la faire sortir après. Ah, OK. La réinstallation devrait être assez facile. Non. Euh, dans quel sens J'imagine, on s'en fout. Ah... Oh, par contre, ça l'abîme. Putain, mais... Je suis en train de bourriner le truc. Peut-être si je mets ça d'abord en premier. Oh, ça semblait de mort. Ah, j'y arrive pas. J'y arrive pas Rentre mais Je suis en train de casser le bois. Putain, je suis un boloss. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'espace par là. Ici, plus. Ça a l'air plus large. Oh là là, mais... Je suis en train de bourriner. Mais sérieux Comment je galère à remettre ce casse tête Je suis en train de casser mon Posca. Putain, je suis en train de défoncer mon casse-tête Il serait personnalisé J'arrive pas à le rentrer Il est encore plus dur Mais mange tes mort. Est-ce qu'il est pas un peu incurvé J'en sais rien, j'ai les doigts pétés. Oh faut Peut-être d'abord enfoncer la pièce métallique. J'ai un deuxième casse-tête. Je m'en suis encore créé un deuxième casse-tête. C'était juste inscrit. libérer la bougie. On va refaire tourner le chronomètre. Hein. Ok, dans ce sens-là, c'est pas terrible. C'est pas fun. C'est vraiment pas fun. La pièce métallique ne bouge pas d'un iota. Est-ce que c'est moi qui l'ai cassé Là c'est vraiment mort. Je peux pas le passer par ici. Et comme ça c'est hors de question. Oh, je l'ai défoncé. Oh, il est vraiment mal conçu celui-ci. Voilà c'est vers le bas, il fallait taper par là. Ouh Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de défoncer comme un abruti. C'est peut-être de ma faute. Euh... Euh... Je l'ai défoncé l'aimant. Y a plus d'aimant. Oh merde. J'ai peut-être fait le con. Je vais le mettre de l'autre côté. Oh non, non, non. Maintenant, il veut plus se fermer. Mais j'ai que des emmerdes. J'ai rien fait. La review. On a un casse-tête dont la résolution se base sur l'ouïe et une certaine expérience. L'ouïe, car ça permet d'entendre la petite pièce qui bouge à l'intérieur. Il y a un certain espace qui permet de déduire qu'il faut interagir avec, qu'il faut utiliser cet espace. Et l'expérience, car si on n'a pas cette connaissance de l'utilisation des aimants, on mettra plus de temps à percevoir son possible fonctionnement. Et on commence par la difficulté. Je lui donnerai un 4 sur 5. Pourquoi il a un visuel très simple. Notre regard n'est pas distrait par d'inutiles détails. Ce qui veut dire que vous allez vite être confronté à la question « comment ?». Et ce manque d'informations suscite assez rapidement le défi de chercher la solution. Le brutaliser et l'emploi d'un aimant rajoutent dans la balance de la note, qui ne sont pas forcément évidents pour tout le monde. Et pour l'appréciation, 2 sur 5. Son visuel, sa simplicité, sa matière sont ce qui le sauve du 1 sur 5. J'adore les designs efficaces, mais, mais, mais, et on peut pas passer à côté de ça. Je n'ai pas fait un forçage comme d'autres casse têtes de ma collection, mais je l'ai vraiment brutalisé et abîmé. Regardez Vous voyez la partie au dessus ici pour les côtés. Et là, il a vraiment pris grave cher. Et c'était uniquement sa première utilisation. J'imagine pas les autres. J'ai mis bien trop de temps à déverrouiller le schmilblick alors que j'utilisais la bonne technique. C'est dingue voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Un petit mot de ma part, je veux partager mon parcours sur YouTube avec vous. Et depuis le début, je demande vos avis qui me sont importants pour m'améliorer. Et cette fois-ci, c'est la dynamique de vidéo que j'ai souhaité changer. J'ai raccourci l'introduction en début pour en arriver le plus rapidement au corps principal du contenu de vidéo. Et donc, les reviews qui arrivent en fin seront plus chargés en détail. Ce qui donne un schéma actuel, tour de magie. Tant que j'adore ça, je continuerai à les faire. Introduction courte du casse-tête, sa fabrication, son matériel. La résolution, agrémentée de bonus si nécessaire, comme le pricolage, tout ça. La review, qui est une partie chargée en informations et expérience personnelle tant au niveau difficulté qu'appréciation. Et la fin de vidéo, qui est nécessairement un CTA, un call to action, pour liker, partager, tout ça. Plein de gens aiment m'attraquer ça en début, milieu, trois quarts de vidéo, mais j'estime que si vous êtes arrivé à la fin de ma vidéo, c'est que vous en avez apprécié le contenu, donc le CT me semble plus légitime. Je mettrai aussi désormais dans la description de mes vidéos le temps exact de quand commence chaque partie. Par exemple, si vous préférez me voir résoudre le casse-tête, mais que la partie review ou introduction ne vous dit rien, vous pourrez donc directement choisir de manière plus aisée ce qui vous intéresse. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous voulez. J'essaierai d'y répondre un maximum. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, et le plus magique Abonnez-vous